Bienvenue pour la présentation Le code ne suffit pas Donc je vais vous parler d'un certain nombre de choses Je vais avoir Ah ouais plus. Il faut que je prenne celui-là Sinon ça ne marche pas Et le gros aussi, waouh Ok, Ah là ça va mieux marcher Donc bienvenue pour tout le monde Pour la présentation Le code ne suffit pas Donc voilà J'étais censé Est-ce ça marche non Non il y a des qui ne marche plus eh ben tant pis on fera le premier. Là c'est bon Ah oui, oui. oh, psss, Ouais, donc j'étais censé faire à la base euh, cette présentation avec euh, Stéphane Thuidi que vous connaissez peut-être. Euh, malheureusement, pour euh, raison personnelle, il n'a pas pu nous rejoindre, donc euh, je le fais tout seul, mais c'est pas grave. Donc moi, je suis Joachim Jablon, euh, je travaille chez PeopleDoc, qui est une boîte euh, qui fait des logiciels en SaaS pour les ressources humaines. Euh, et euh, voilà, je suis trouvable sur tous les réseaux sociaux sous le nom de euh, EW Joachim. Donc euh, voilà. Euh, et je vais vous parler aujourd'hui de, euh, de l'organisation que vous pouvez avoir sur un projet open source. Donc euh, vous, vous avez euh, envie de, de vous lancer sur un projet, ça a l'air super cool. Et il y a plein de choses à faire. Donc euh, vous allez pouvoir euh, vous poser plein de questions sur... Euh, le, qu que, quel problème vous essayez de résoudre sur le langage utilisé Alors si vous êtes là, il y a des chances que vous ayez déjà répondu à cette question. Euh, sur les méthodologies, est-ce que vous partez en TDD Est-ce que vous faites directement du, du code et que les, les tests, on s'en fiche Quelle architecture vous mettez Comment vous faites en sorte que la maintenance soit pas totalement horrible, etc. Tout ce qui, est, tout ce qui va être sécurité, performance, bonne pratique, tout ça. Il ça, y a déjà de quoi perdre beaucoup de temps à coder une, un truc qui est bien. Mais quand vous avez fait ça, vous avez vu que le sommet de l'iceberg et du coup il va y avoir encore énormément de choses à voir, alors peut-être pas autant que ce qu'on a vu mais enfin quand même pas mal et donc ça va être par exemple toutes les questions de comment je fais en sorte que euh, mon code soit beau, intelligent, euh, facile, à euh, accessible, etc. ce qui va permettre potentiellement à des gens de pouvoir faire des pull requests facilement et donc de mon projet euh, de ne pas mourir euh, de, au bout de, de trois mois quand je, je me suis un peu lassé et que personne n'en a strictement rien à faire de mon projet donc toutes les, toutes, les choses que je peux, toutes les choses que je peux mettre en place euh, sur mon projet qui vont potentiellement aider à ce que ce soit un peu plus euh, euh, un, un peu plus simple à aborder, euh, et à, on, à, à, à ce que l'esprit les, des gens puisse être vraiment utilisé à réfléchir à comment améliorer euh, le code lui-même et, euh, et pas le reste. On va en gros, essayer de voir tous les outils qu'on va pouvoir utiliser pour euh, améliorer euh, notre repo sans toucher directement au code. Donc ça va être le sujet de ce talk. Donc je vous embarque un peu dans un tour euh, du laboratoire de Q, de euh, James Bond, donc euh, on va voir plein de gadgets. Euh, la plupart, euh, aucun n'est indispensable, vous pouvez faire sans tout, mais euh, certains risquent de vous dépanner dans des situations euh, un peu complexes. Donc euh, j'ai le vain espoir que euh, je réussisse à, à continuer sur les trucs bonus euh, avant la fin du temps euh, réglementaire. Malheureusement, j'ai peur que ce ne soit pas le cas, donc au pire, euh, si ces, ces points-là vous intéressent, il faudra venir me voir après. Euh, je vais commencer tout de suite, dans le vif du sujet, par les auto-formateurs. Donc le principe des auto-formateurs, c'est de dire, euh, puisque de toute façon, euh, on sait quelles sont les règles qu'il faut suivre pour que le langage ait l'air joli, typiquement papuite etc., pourquoi ne pas avoir un outil qui va faire le travail à votre place Donc euh, en gros, vous écrivez n'importe comment, lui il se charge que euh, ça fasse exactement la même chose, mais écrit proprement. Donc les problèmes évidemment qu'on va chercher à résoudre, ça va être euh, de, de limiter les discussions autour de « Ah oui, mais alors là t'es allé trois fois à la ligne, il faut faire deux, euh, là ta ligne elle est trop longue, là t'as utilisé des simples quotes et moi je préfère les doubles quotes, etc. » gros si on pouvait remiser toutes ces discussions-là euh, une bonne fois pour toutes, on pourrait plutôt se concentrer dans les pull requests sur des choses plus intéressantes comme « là t'as introduit une faille de sécurité et là t'as introduit une fuite de mémoire. Euh, » Et du coup, euh, les outils que je vais vous proposer pour ça aujourd'hui, le premier ça va être Black, qui est un plutôt nouveau venu dans l'écosystème Python qui est apparu il y a un ou deux ans et qui commence à prendre beaucoup d'ampleur. Euh, qui tourne en Python 3.6, mais qui peut tourner sur du code euh, Python 3 inférieur. Euh, donc, euh, un des gros trucs de euh, Black, c'est qu'il est ce qu'on appelle « opinionated ». Il a une opinion très très forte sur ce qu'il veut, et il ne va pas vraiment vous laisser la possibilité de, de mettre le code comme vous voulez. En gros, il va mettre le code comme lui il veut. Ce qui est bien, c'est que euh, ce que lui veut est habituellement plutôt pas mal. Ça peut être euh, négociable, et euh, si vous, vous trouvez que ce n'est pas le cas, bah, du, du coup, vous n'utilisez peut-être pas Black. Mais néanmoins... Euh, voilà, ça marche plutôt bien. Euh, donc l'idée, c'est que le plus simple pour vous, ça va être de configurer ça à chaque fois que vous faites un Ctrl-S euh, sur votre éditeur. Comme ça, vous vous posez même pas la question, vous écrivez n'importe quoi, et puis vous faites Ctrl-S, et c'est propre. Et du coup, euh, rajoutez au niveau de votre CI euh, un check qui va valider que la personne a bien fait tourner black, et puis, euh, et puis on est bon, on peut, on peut rouler. Euh, ESort c'est un outil qui, qui marche plutôt bien avec Black mais qui lui va se contenter euh, va, va vraiment se concentrer sur les, euh, les imports. Donc l'idée c'est de trier vos imports, de faire en sorte que les imports soient toujours bien triés et bien découpés entre la librairie standard, les futures, euh, les, euh, les, les imports internes de votre livre, les imports d'un framework que vous utilisez ou les imports externes. Et donc du coup lui, vous, il est assez configurable, en particulier il est configurable pour ne pas se battre avec Black, ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, et du coup ça va vous permettre de faire en sorte que, par exemple, le, le truc qu'on a régulièrement quand on trie pas ses imports, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on a un import en double en haut et en bas de la liste ben, quand ils sont triés, ils sont juste à côté, ça se voit beaucoup mieux. On va continuer sur euh, les deuxièmes outils. Euh, le deuxième type d'outils, ça va être les linters. Donc euh, le principe du linter ça va être d'analyser votre code sans forcément le faire tourner, mais d'essayer de voir toutes les erreurs qu'on peut voir simplement à la lecture du code de façon automatisée. Donc, euh, bien évidemment, le but du jeu, c'est de trouver les bugs euh, le plus rapidement possible. Euh, et euh, tout ce qui pourra être dit automatiquement par euh, dans une PR a pas besoin d'être dit par un humain. Du coup, ça, ça, ça fluidifie un peu euh, les échanges. Euh, donc, tout ça, on, encore une fois, dans le but de baisser la marche à l'entrée de la contribution. C'est quand même vachement intéressant. Euh, le premier outil dont je vais parler, c'est Bylint. Donc, euh, lui, il est capable de trouver, je crois, euh, 317 types d'erreurs possibles différents sur votre code. Ça fait beaucoup. Il y en a quelques-unes vous ne serez pas forcément d'accord avec lui, mais Pylin, vous pouvez lui dire chute. Donc c'est plutôt intéressant. Euh, mais euh, il va vraiment aller chercher plein plein plein de choses. Il va être capable de détecter que là, vous importez une fonction dans un module et dans ce module, cette fonction n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il va vraiment aller analyser de façon assez loin mais euh, c'est vraiment intéressant à utiliser parce qu'il va vous trouver plein plein plein de choses et la plupart du temps il aura raison puis si vous n'êtes vraiment pas d'accord bah, vous lui dites non je suis pas d'accord là euh, on continue avec euh, Pie Flakes, euh, très rapidement c'est la même chose mais il est beaucoup moins méchant donc euh, ops. Voilà. Il est beaucoup moins méchant, donc euh, ça, ça c'est une version un peu light de Paylint et il va vous montrer vraiment les erreurs évidentes et euh, ça permet d'aller un, un, enfin, un peu plus vite au niveau de la correction, mais du coup vous attrapez potentiellement un peu moins de bugs. Euh, MyPy, on l'a mentionné dans, dans le, le talk d'avant avant, -avant. Euh, euh, très intéressant il va utiliser la, euh, les annotations de, de type que vous pouvez mettre depuis Python 3.6 euh, pour euh, valider que vous utilisez bien les fonctions comme il faut il va être capable de vous détecter des erreurs si vous utilisez une string au lieu d'un entier alors que vous avez dit que vous vouliez un entier. donc euh, c'est quand même un des outils qui est le plus intéressant à utiliser quand vous commencez à avoir une grosse code base avec plein de choses puisque c'est ça qui va vous vous permettre de, euh, de vraiment voir que euh, là euh, en fait comme un truc est nommé de façon un peu ambiguë on sait pas euh, quel type d'objet on prend et puis quand on a codé on est allé un peu vite et myPy va vous l'attraper directement c'est super intéressant euh, hop, euh, on continue sur BellyButton c'est le métal linter en fait c'est pas directement un linter c'est un outil que j'ai découvert en, en préparant stock et dont je suis tombé un peu amoureux euh, le principe de euh, Bellybutton, c'est que euh, vous décrivez vous-même les règles d'un linter et lui va se charger de, de, de, de vous fournir un linter qui va valider ça. Donc vous pouvez décrire ce que vous recherchez à, à éviter dans le code, soit avec une regex, ce qui est la façon pas forcément évidente parce que le code euh, en regex, c'est pas évident à écrire, ou alors avec euh, de l'AST pass, donc en gros vous allez décrire les règles AST, donc... Euh, de ce que Python comprend de ce que vous avez écrit, indépendamment des espaces, des machins, des trucs, etc. Et en fait, il, il, il, va, il va tourner directement sur l'AST pour comprendre. Donc là, par exemple, on a un exemple où on dit, euh, je cherche toutes les fonctions qui s'appellent print ou pprint. Et il va être capable de vous les trouver et donc de vous dire, euh, bah, si un, un, un print dans le code qui n'est pas dans euh, mission.key, euh, ça, euh, ça va être un problème. Euh, voilà. Euh, du coup, c'est un outil vachement intéressant parce que ça vous permet de rajouter vos propres règles dans vos projets. Ça vous permet de gérer des, des choses dépréciées où vous voulez être sûr que vous vous en débarrassez au fur et à mesure. Ça vous permet de, euh, de vous assurer que les gens ne font pas des vales et ce genre de choses. Donc c'est vraiment intéressant euh, et c'est vous qui, qui choisissez les règles. Euh, voilà, donc c'est juste un exemple. Je vais tourner belly button et il m'engueule. Euh, gestion des dépendances donc ça c'est... Euh, donc votre projet lui-même va probablement avoir des dépendances Python euh, et euh, selon que ce soit une librairie ou un projet euh, par exemple, un, un site web, ça va pas être géré exactement de la même façon, mais dans les deux cas, vous allez avoir besoin d'un moyen simple de gérer le fait que euh, quand les gens euh, développent en local, il faut qu'ils travaillent avec à peu près les mêmes versions que ce que vous vous avez prévu, et, euh, et si possible, essayer de comprendre bien quand vous détectez des bugs, euh, est-ce que le bug, ne viendrait pas d'une version un peu nouvelle d'une dépendance qu'aura une personne ou quoi Donc, il y a euh, quelques outils qui sont nés. Euh, oui, euh, les problèmes qu'on cherche à résoudre, bah, c'est ce que ce que je disais. Il y a quelques outils nouveaux euh, qui sont nés pour gérer ce genre de cas. Euh, le premier, c'est Pipanv qui, euh, qui est un peu... Euh qui a fait beaucoup les gros titres dans le monde Python dans la dernière année en gros qui a été créé par le créateur de Request et du coup il va gérer à la fois la création et la maintenance d'un environnement virtuel et aussi l'installation d'un package et de toutes ses sous-dépendances avec un système de verrou de dépendance qui va vous permettre de vous assurer que tout le monde travaille exactement avec les mêmes versions donc c'est assez sympa euh, en face, euh, ouais, euh, pipanv euh, fait à peu près la même chose que Poetry, euh, qui est un peu plus jeune, en train de monter aussi, les deux sont recommandés par la Python Packaging Authority. Euh, Poetry fait un peu plus de trucs, euh, mais du coup il y a un peu moins de contributeurs, donc voyez ce que vous voulez, euh, et explorez un peu les deux, c'est assez intéressant. Euh, du coup, il euh, y a payup.io et sneak.io qui sont deux sites web qui marchent à peu près de la même façon. En gros, vous la, vous, vous dites euh, au, au site d'analyser votre repo public euh, et lui va vous faire des pull requests à chaque fois qu'il y a des mises à jour à faire euh, sur les dépendances par rapport à ce que vous avez mis. Donc, euh, ça vous permet de vous maintenir à jour en particulier quand il y a des failles de sécurité sans avoir besoin de euh, passer votre temps à aller lire les changelogs de tous les... Euh, de, de tout le monde euh, et sans avoir besoin de faire régulièrement euh, des PR euh, ou tout ce que vous changez, c'est les versions. Euh, en gros, il le fera pour vous, donc après vous n'avez plus qu'à valider que la CI passe et accepter. Donc c'est assez sympa. Euh, notez que euh, GitHub euh, vous sera, sera capable de vous dire qu'il y a des failles de sécurité dans ce que vous utilisez, mais il ne sera pas capable de faire des PR. Donc c'est toujours intéressant de, de savoir que des outils comme ça existent. Je vais continuer un peu sur les tests, donc évidemment le but du jeu ne va pas être de vous convaincre qu'il faut faire des tests, parce que j'imagine que vous le faites déjà à peu près tous, et toutes. Euh, L'idée ça va plutôt être de voir euh, tous les outils qu'on peut mettre autour des tests et de l'écriture des tests, qui peuvent euh, vous aider à, euh, à ce que vos tests euh, servent effectivement à quelque chose, et soient simples à maintenir, et, et etc. Euh, donc, Pytest, j'imagine que c'est une surprise pour, tout, pour personne que je mentionne Pytest dans un talk sur le, le tooling en parlant des tests. C'est l'outil de référence qui est vraiment, vraiment cool pour écrire des tests et qui vous permettra de les écrire beaucoup, beaucoup plus simplement que ce que vous avez avec Unitest dans les livres standard. Mais ce qui est vachement bien avec Pytest, c'est qu'il euh, il a euh, plein de plugins euh, en fait, qui peuvent être développés par n'importe qui. Et en particulier, il y en a plein de très sympas, comme euh, pytestcov qui vous permet de générer la couverture de votre code, mais aussi PyTest TLDR qui améliore la lisibilité de l'output pour que ce soit un peu plus simple à lire quand il commence à y avoir beaucoup de tests, euh, PyTest XDIST qui vous permet de distribuer l'exécution le, des tests en plusieurs workers, potentiellement sur plusieurs machines ou simplement sur plusieurs process, euh, PyTest mock qui a une très très bonne intégration de euh, mocker de la librairie Standard Python, euh, pytest randomly qui fait tourner les tests dans un ordre aléatoire pour euh, mieux trouver les tests qui ont un défaut d'isolation. Donc ça c'est le genre de truc c'est un peu chiant quand ça arrive, mais au moins euh, vous trouvez des tests qui ont un défaut d'isolation et ils apparaissent pas enfin euh, ils vous font ils vous font ils vous embêtent moins longtemps. Euh, Pytest Dead Fixtures qui vous permet de trouver quand il y a des fixtures utilisés dans vos tests qui ne sont pas utilisés. Donc c'est plutôt sympa, ça permet de virer du code, on aime tous ça. Euh, Pytest Watch qui va automatiquement lancer vos tests à chaque fois que vous, lancez, euh, que vous modifiez du code et qui va vous faire un petit bruit quand ça passe ou quand ça passe pas. Ça, vous n'avez pas besoin de faire des allers-retours incessants entre la le, le, ligne de commande et l'éditeur. Donc, euh, je parlais un tout petit peu de couverture de code avec l'outil Coverage. Donc, euh, en fait, on, plus j'en fais, plus j'ai remarqué que c'était vraiment très intéressant de, de séparer la couverture des tests unitaires qu'on fait, qui idéalement se rapproche de, de 100%, et la couverture des tests unitaires et d'intégration, les deux ensemble, qui elle devrait encore plus s'approcher des 100%. Mais en fait, euh, regardez juste la couverture d'intégration sans regarder la couverture unitaire, on prend le risque qu'en fait on, on ait l'impression de tester son projet alors que juste on passe dans, euh, dans du code par effet de bord mais qu'on teste jamais vraiment euh, ce qu'on a fait de bien. Euh, du coup je euh, va vous permettre de générer plusieurs rapports de tests et après je, je parlerai d'un autre outil qui va, qui va aller avec euh, vous permettra aussi de faire de la couverture de branches donc euh, à chaque fois qu'il y a un if, valider qu'il y a bien au moins un test qui est allé dans le if true et un test qui est allé dans le if false et donc soit dans le else soit qui a juste skippé complètement le bloc euh, avec coverage vous pouvez aussi faire des rapports en HTML comme on voit à droite donc c'est très sympa et ça permet de, de passer rapidement, de comprendre rapidement euh, quel test passe, quel test passe pas à quel endroit et donc de pouvoir euh, écrire des tests qui augmentent votre coverage un peu plus efficacement. Donc là c'est euh, le bout de code qui a permis de générer le rapport de euh, 100% que vous avez vu juste au dessus, euh, donc effectivement ces tests font bien euh, 100% de coverage du code qui est juste au dessus. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voit le problème là dedans Levez la main. Il n'y a aucune vérification, il manque les assertes. Effectivement, on a 100% de coverage avec... 0% de test. Donc euh, ça, c'est un problème euh, qui peut arriver dans les tests. Et effectivement, il n'y a pas énormément de, de façons de bien esquiver euh, ce, ce problème euh, des tests où on a l'impression qu'ils font quelque chose et en fait ils font rien, à part une technique que je trouve vachement sympa, s'appelle le test de mutation. Je ne sais pas si beaucoup de gens euh, dans la salle connaissent. J'ai découvert ça il y, y a quelques années et je trouve ça vachement sympa. Euh, le principe du test de mutation, c'est que euh, vous allez prendre votre test suite et elle, elle passe quand vous mettez tous vos tests passe Et après vous allez faire une mutation aléatoire de votre code, donc vous allez changer par exemple un in en not in, vous allez enlever un break, vous allez changer un 3 en 6, vous allez faire quelque chose. Et euh, l'idée c'est que euh, si vos tests sont bien écrits, alors ils doivent failer, puisque vous avez changé quelque chose dans le code qui ne à, à, qui, qui devrait pas avoir été changé. Et du coup, euh, le test de mutation, ça va automatiser ça. Ça va faire des mutations, lancer tous vos tests, faire des mutations, lancer tous vos tests. Et à chaque fois qu'il trouve une mutation qui passe, il va vous dire ah, « là, il y a un problème ». Donc, il y a deux façons de faire ça en Python aujourd'hui. Avec MuteMute, qui est un outil très simple, qui va être assez lent, mais qui va trouver quelques trucs. Et avec euh, Ray qui est un outil beaucoup plus complexe à mettre en place, puisque ça demande du RabbitMQ avec un worker spécifique, etc. Mais qui va être beaucoup plus rapide et qui va... Qui, qui va il y a la donphe, euh, donc euh, c'est un, un, un système vachement intéressant. L'idée c'est que du coup, voilà, vous, vous lancez MuteMute euh, Mute et il va vous dire, euh, voilà, si je fais euh, ce diff là dans, dans Git, euh, ben, vos tests ils continuent de passer. Et donc là vous pouvez dire, ok, il y a un problème. A, je pensais avoir un test là-dessus, pourtant ça, ça passe, il y a un problème. Et du coup, euh, grâce à ça, vous pouvez améliorer vachement la pertinence de vos tests en comprenant euh, pourquoi est-ce que votre coverage en fait euh, potentiellement ne sert pas. Docs, c'est un outil qui va vous permettre de lancer plusieurs suites de tests, enfin votre suite de tests avec plusieurs versions, en gros dans plusieurs environnements. Par exemple, vous pouvez lancer votre suite de tests en Python 2 et en Python 3, vous pouvez lancer les tests d'intégration des tests unitaires, mais vous pouvez aussi lancer les tests en Django 1.9, 1.10, 1.11, 2.1, 2.0, 2.1, 2.2, etc. Et en fait, c'est lui qui va s'occuper de faire toute la matrice de tests et du coup de vous dire quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un outil qui est très pratique, il fait plein de choses, je vous conseille de regarder. On va continuer sur ce que j'ai appelé les points d'entrée, c'était pas évident de trouver un nom très très pertinent là-dessus mais en gros, à ce niveau-là dans votre projet vous avez décidé d'y aller à fond Donc vous, avez, vous pouvez lancer votre projet il y a peut-être un projet de démo spécifique que vous avez intégré dedans aussi vous pouvez lancer les tests les tests de mutation, les tests d'intégration les tests unitaires, les tests de behavior si vous avez voulu en faire vous pouvez lancer les linters, black machin, etc. Donc en gros, il y a 15 trucs que vous pouvez lancer différents dans votre projet et euh, il faut se souvenir de comment on lance quoi. Donc l'idée c'est que vous allez plutôt vouloir euh, tout réunir dans une façon de lancer et que vous allez pouvoir documenter. Donc euh, évidemment j'ai encore expliqué cette slide avec la slide d'avant, mais euh, l'idée c'est toujours encore de baisser la marche à l'entrée en, en simplifiant le fait que les gens puissent lancer des choses chez eux. Donc le premier outil dont je vais parler, c'est Tox, il en a parlé, mais en fait il est très pertinent pour ça aussi. Vous pouvez aussi lancer votre linting avec Tox et tout un tas de choses. Le problème principal, c'est que euh, Tox est très lié à la notion d'environnement virtuel, vu qu'il va créer un environnement virtuel euh, pour chacune des commandes qu'il lance, et certaines choses que vous voulez lancer ne sont pas vraiment liées à des, des V -env. du coup c'est pas toujours le plus adapté. Il euh, y a Make, les Makefiles, euh, c'est très classique, euh, c'est assez courant d'arriver sur un projet et de voir qu'il y a un make sur un projet Python. Euh, le problème c'est que euh, Make à la base. C'est un outil qui est fait pour compiler du C et il garde beaucoup d'héritage de trucs qui est fait pour compiler du C. Par exemple, juste pour avoir un peu une idée, combien de personnes euh, ont déjà vu le point phony en haut et ça à peu près à quoi ça sert Il y a, on va dire, un, un, un petit cinquième de la salle. Et du coup, pour les autres personnes, est-ce que vous avez une idée de, euh, si j'ai un, un fichier qui s'appelle lint euh, dans mon repo, est-ce que le fait de lancer euh, Make va être affecté par l'existence de fichier lint ou pas parce qu'il y en a qui peuvent le dire avec certitude. <rire> voilà donc euh, on, on entend le oui des, euh, des gens qui, euh, qui se sont fait avoir par ça une fois dans leur vie euh, effectivement euh, make est vraiment un outil qui est fait pour compiler euh, du, du code C et du coup ce qu'on appelle les targets là c'est vraiment censé être des fichiers à la base quand on décide que euh, finalement c'est pas des fichiers mais juste des noms comme lint test etc et ben on peut se retrouver face à des problèmes si vous n'avez pas envie d'étudier lint pendant un peu make pendant très longtemps n'utilisez pas make il y a des outils vachement bien comme par exemple invoke qui est un outil euh, fait en Python, euh, qui a été fait par les gens qui faisaient Fabrique dans le but du jeu, de, dans le but de pouvoir faire Fabrique 2 en Python 3, et donc la première étape qu'ils ont fait c'est de faire une Vogue mais qui est utilisable comme une librairie en soi, vachement en pratique, qui va vous permettre de simplifier en fait pas mal de choses et puis d'écrire du Python, c'est quand même plus sympa que d'écrire du Make. Euh... On va passer sur la documentation, donc euh, forcément si on parle d'essayer de, de baisser la marche à rentrer sur la contribution des projets, la documentation c'est super important. Euh, du coup euh, l'idée ça va être de faire en sorte que votre documentation soit lisible, accessible, que les gens arrivent à trouver des choses dedans et que vous arriviez à savoir euh, où mettre les choses pour qu'on les trouve facilement. Alors le premier point. Et il y a une documentation, et euh, l'outil le, le plus classique et le plus, le, plus, le plus standard pour le faire, même pas que en Python, euh, c'est aussi utilisé pour plein d'autres trucs, c'est Sphinx. Euh, ce qui est vachement cool avec Sphinx, c'est que euh, quand vous partez de rien, vous voulez juste euh, faire une documentation, vous avez un outil euh, Sphinx euh, Quick Start qui va vous poser plein de questions, puis à la fin vous avez un début de doc et vous n'avez plus qu'à écrire. Donc euh, évidemment, euh, ça ne va pas écrire la doc à votre place, ça peut faire des bouts avec euh, l'auto-doc, qui va aller analyser votre code pour, euh, pour faire votre doc de référence mais, mais une doc de référence c'est pas une doc et euh, il va y avoir besoin d'écrire des choses. Le deuxième outil pour que votre doc serve vraiment, c'est de la mettre en ligne accessible quelque part. Et pour ça, je vous conseille read the docs qui est un outil un, un outil, un service vraiment sympa, qui est gratuit pour les projets open source. Il va aller lire votre repo public et il va automatiquement aller euh, compiler votre doc et la rendre accessible en ligne euh, avec plein de fonctionnalités très sympas. Euh, il va être capable de faire plein de choses. C'est franchement un outil top. Vous n'avez pas grand-chose à configurer. Vous dites « Au fait, j'ai de la doc là-dessus. » Et il va dire « Ok, elle est en ligne. » Et puis voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à utiliser Ride de Doc, c'est vraiment cool. Et du coup, comment écrire votre doc pour qu'elle soit vraiment euh, sympa Alors là, je reprends une slide de euh, Daniele Procida, euh, qu'il a présenté euh, à plusieurs reprises euh, dans, dans l'année précédente, euh, sur euh, les quatre grandes parties qui, euh, si vous les mettez dans. Si, si vous les utilisez pour structurer votre doc, ça devrait simplifier les choses. Euh, la première partie, c'est le tutoriel. Donc, autrement dit, euh, la personne ne connaît rien sur votre projet et vous voulez l'aider à faire quelque chose avec votre projet pour comprendre à quoi ça sert. Euh, vraiment simple, très guidé euh, et faire en sorte que ça ne puisse pas failer. Vous, vous mettez tout en place pour que ce soit, la personne est sur des rails et il ne peut rien lui arriver et elle a testé votre projet. Ça, c'est la partie la plus importante pour découvrir votre projet. Ensuite, les « how to guides », donc les, les, les recettes de cuisine qui, qui vont décrire très précisément comment utiliser votre projet pour réaliser des buts précis. La troisième partie, ça va être les « explanations », donc c'est là où vous allez rentrer dans le détail sur le « pourquoi » Euh, et etc., euh, pour vraiment comprendre le, la façon dont le projet est structuré, euh, les choix de design qui ont été faits, etc. Et du coup, la dernière partie, c'est euh, référence. Euh, donc euh, là vous allez mettre votre API de référence avec euh, tous les détails de, des noms, des méthodes, des, des, des paramètres etc. Le gros avantage de ça c'est que il euh, ben, y a des parties qui sont plutôt liées à l'apprentissage, d'autres qui sont plutôt liées à l'exécution, des parties dont vous allez c'est suffisamment bien fait en principe pour qu'à chaque fois que vous ayez une chose où vous vous dites je voudrais la mettre dans la doc vous avez toujours à peu près une, une bonne idée de où est-ce qu'il faut la mettre euh, dans tout ça. Intégration continue euh, euh, bah, il va y avoir euh, encore euh, quelques trucs donc euh, les problèmes euh, qu'on veut résoudre c'est premièrement euh, s'assurer que même quand les contributeurs sont très pressés euh, tous les tests ont bien tourné parce que sinon les gens ils disent oui les tests y passent et puis les tests y passent plus euh, et du coup effectivement il euh, bah, y, a, y a plein de gens qui, qui offrent des, des tas de serveurs euh, qui peuvent exécuter euh, du code de n'importe qui donc autant en profiter pour, euh, pour faire tourner les tests suite parce que voilà donc euh, je, vais, je vais principalement vous parler euh, de Travis que je trouve le plus accessible, le plus sympa et le plus euh, pratique euh, pour les projets open source. Euh, L'idée c'est que vraiment vous, mettez, vous avez juste un fichier YAML à mettre à la racine de votre projet euh, et euh, rien qu'à partir de ça, vous activez votre projet sur Travis, Travis va exécuter tous vos tests et euh, vous mettre un, un check sur GitHub ou GitLab ou autre, en c'est bon, c'est pas bon du coup, euh, si vous n'avez jamais eu l'occasion de, de tester une CI, essayez Travis. Il euh, y a Circle CircleCI qui existe aussi, qui marche quasiment de la même façon. La, le setup est un poil plus compliqué parce que le, le fichier de conf est un poil plus complexe. Mais par contre, il est vraiment, vraiment plus rapide. Donc si vous avez l'impression que sur Travis, euh, vous en avez marre d'attendre, donnez, donnez une chance à, à Circle. Il euh, y a aussi Appveyor qui est intéressant. Euh, pas tant qu'il soit particulièrement bon, il est plutôt moins bon que les deux autres, mais il a un très gros avantage, c'est qu'ils euh, ont des workers qui tournent sur Windows. Et donc, du coup, si vous voulez tester que votre projet il marche bien sur Windows, bah, euh, Appveyor c'est un super plan pour ça, parce que vous pouvez gratuitement avoir euh, votre CI qui tourne aussi sur Windows. Ça veut dire qu'il faut que vous écriviez des, des, des fichiers batch Windows pour lancer vos tests. Donc, ça demande un peu d'adaptation de mindset, mais, euh, mais ça marche bien et, et ça vous permet d'atteindre une audience euh, potentiellement beaucoup plus large. Euh, et du coup... Euh, Je ne sais plus... Non, euh, c'est ça. Il y a aussi GitLab CI qui est vachement intéressant si c'est GitLab que vous utilisez pour, euh, pour héberger votre code. Euh, le gros avantage c'est que, euh, bon, du coup, c'est plutôt simple à utiliser, ça marche à peu près pareil avec un fichier YAML dans votre euh, racine. Euh, et du coup, le, le gros avantage c'est qu'il va être capable d'aller vraiment loin dans tout ce qui est déploiement à partir de, de votre code. Donc si, si vous n'êtes pas sur une libre, mais plutôt sur une... Euh, sur une, un site web par exemple, il va être capable de vous montrer une version euh, stagez de votre site web directement sur vos pull requests, ce qui veut dire que euh, si vous faites des changements graphiques, vous êtes capable d'aller les voir sur le web sans même, euh, sans même les avoir déployés. En fait, il va faire le déploiement pour vous, c'est un peu de configuration et tout, mais ça vous permet vraiment de, de partager, euh, de tester vraiment le code que vous avez fait avec euh, d'autres personnes avant de merger, ce qui est quand même un truc qui, est, enfin, qui est, sans, sans des outils comme ça, c'est dur d'imaginer ce genre de choses, or, euh, prêter son ordi à quelqu'un pour qu'il fasse le test en local. Quoi. Voilà. Euh, et un autre outil euh, qui est vachement pratique en termes de CI, ça va être euh, CodeCov, qui est un outil qui va faire euh, l'agrégation de, euh, des rapports de coverage euh, que, que vous avez pu générer et qui va vous dire euh, combien de de coverage vous avez. Euh, en particulier, un des aspects que je trouve vachement sympa, c'est qu'une euh, fois que la CI a tourné, CodeCov va analyser tout ça et elle va faire un, un commentaire sur votre pull request. Donc du coup, euh, vous savez si euh, directement dans la pull request, vous savez si le coverage euh, de la pull request, euh, il a plutôt monté par rapport à ce qu'il y avait avant, il a plutôt baissé, etc. Et vous pouvez même dire à, à, à CodeCov, de, de, de dire à GitHub, le build a failé si le coverage a baissé de plus de 3%. par exemple. Si, euh, si vous avez écrit plein de codes et qu'il euh, qu n'y a pas de test, euh, non, c'est net Donc c'est... Je ne sais pas s'il si faut conseiller ou déconseiller spécifiquement ça, mais je trouve que c'est vachement intéressant comme approche euh, de pouvoir voir le coverage évoluer au fur et à mesure des PR pour mieux comprendre quels sont les PR dans lesquels il manque vraiment des tests ou pas. Euh, voilà, donc il euh, y a je me rends compte que j'ai quand même parlé vachement vite mais du coup je vais peut-être avoir le temps de faire au moins un, un, un ou deux trucs de menu. Il si euh, y a plein de choses dont je n'ai pas parlé euh, là-dedans, euh, puisqu'il y, y a quand même un nombre infini de problèmes euh, qui, qui peuvent être résolus par euh, du tooling euh, euh, aujourd'hui, euh, principalement parce que euh, les développeuses et les développeurs euh, adorent résoudre leurs problèmes en rajoutant plus d'outils. Euh, du coup, euh, voilà, je n'ai pas parlé de euh, linting de configuration donc de, de choses qui vont vérifier que la configuration de votre projet est bonne, typiquement euh, Check manifest et Pyroma qui vous servent principalement pour, le, pour le, le, le, les releases sur PyPI donc j'ai pas parlé de versionning euh, et d'outils qui vous permettent d'automatiser la montée de numéros de version euh, les badges, euh, la série de petits badges que vous pouvez avoir euh, sur le readme de votre projet, c'est quand même très pratique pour, euh, pour savoir qu'est-ce qui est exposé ou pas dans votre projet euh, j'ai pas parlé de déploiement continu, il y a plein d'offres euh, gratuites qui vous permettent de mettre des, des projets assez complexes gratuitement euh, sur le web. Donc c'est sympa. Euh, localisation euh, collaborative avec euh, Transifex ou Crodine, euh, etc. Euh, et du coup... Euh, donc voilà, euh, J'aurais bien proposé à Stéphane de parler d'eSub.io euh, qu'il développe et qui permet de fournir une vue vachement plus sympa pour euh, faire de la code review et, euh, et analyser les différentes issues, faire du Kanban, etc. Donc euh, je vous invite à, à en parler avec lui si c'est si, si des sujets qui vous intéressent ou à aller voir eSub.io. Euh, et du coup, je vais faire ma conclusion tout de suite, mais je pense que je vais avoir le temps pour faire au moins un petit point de, de, de, de bonus. Euh, donc, c'est bien d'avoir des outils. Attention si vous commencez à en mettre trop parce que euh, au bout d'un moment, ça devient aussi un peu illisible. Donc, c'est à vous de faire la part des choses entre les outils qui vous apportent vraiment quelque chose et ceux qui sont vraiment là pour le gadget. Ouais, on, moi j'aime ça aussi, mettre plein d'outils qui ne servent pas vraiment, mais, mais c'est vrai que c'est assez sympa. Et du coup, ouais, le, le plus important, c'est... Euh, Ouais. Euh, et, et, essayez, fin, essayez de faire en sorte que votre projet soit abordable en, en essayant de, de, de limiter au maximum tous les trucs un peu abscons euh, qu'il peut y avoir en termes de, de, de contribution. Donc avant la slide suivante, je vais passer à celle d'après. Allez, je vous fais un petit truc en bonus. Il me reste du temps, hein, ça, ça fait ouais, du coup, euh, je vais parler un peu de euh, ce que vous pouvez outiller sur euh, GitHub et GitLab. Donc, sur euh, faire, j'ai vérifié, mais c'est accessible autant sur l'un que sur l'autre. Euh, je n'ai pas forcément testé tous les autres outils, mais comme c'est les deux plus gros, c'est quand même intéressant. Euh, en fait, il y, y a plein de choses que vous pouvez configurer et qui vont vous permettre d'améliorer de, euh, de, un peu la communication autour de votre projet pour les gens qui vont essayer de contribuer. Donc, le premier le plus important, c'est le readme.md, que vous avez déjà probablement tous. Je pense qu'il y en a même un qui est généré par défaut dans les projets qu'on n'a pas assez facilement. Mais du coup, c'est intéressant de bien vérifier que votre readme contient les, les informations les plus importantes. Donc, les licences, comment contribuer, les, les étapes, comment lancer les tests, etc. Le code de conduite, si vous en avez un, ce genre de choses. Et puis, évidemment, ce que fait votre projet, comment l'installer euh, tout ça euh, euh, n'hésitez pas même à, à organiser votre readme d'après les, les quatre grands points euh, qu'on a abordé euh, un peu tout à l'heure parce qu'en fait votre readme c'est déjà une version, euh, pour certains c'est toute votre documentation mais pour d'autres c'est une version un peu simplifiée de votre documentation mais du coup n'hésitez pas à déjà commencer à, à, à l'organiser un peu comme ça et ça permettra aux gens de pouvoir aller directement taper la partie qui les intéresse Contributors.md et codeofconduct.md, donc euh, contributors.md, c'est vraiment les informations à destination des, euh, des gens qui veulent contribuer. Donc du coup, euh, ça peut être vraiment l'endroit où vous pouvez vous étendre et expliquer euh, dans le détail euh, qu'est-ce que vous attendez euh, en termes de contribution, quels sont les outils que vous voudriez lancer, tout ça, etc. Euh... Et du coup, le truc qui est très sympa avec euh, avec GitHub, et je crois que GitLab le fait aussi, c'est que si vous avez mis en place un fichier contributors.md, quand les gens sont en train d'ouvrir euh, leur première pull request ou leur première issue, il y a un petit bandeau qui apparaît sur le côté qui dit « est-ce que vous avez bien lu les, les règles de contribution ?» et qui permet dans 80% des cas de, de, de limiter les allers-retours qu'il va y avoir parce que la personne n'aura soit pas donné assez d'infos, soit machin, etc. Euh, code of Conduct, forcément, euh, du coup, il est référencé aussi au même endroit euh, quand il existe. Euh, c'est forcément plutôt important pour, euh, pour si vous voulez, que, que, que les règles soient écrites quelque part sur euh, ce que vous attendez des contributeurs et éviter des problèmes assez récurrents de, euh, de harcèlement, de machin, etc. Ça ne suffit pas d'en avoir un, il faut aussi l'appliquer. Mais déjà, en avoir un et l'appliquer, c'est une très bonne première étape qui permet d'éviter de, de, de, des, des problèmes qui peuvent survenir. Euh... Code Owners, c'est quelque chose qui est apparu dans, la, dans les derniers mois euh, chez GitHub et qui, existe, euh, qui existait déjà un tout petit peu avant chez GitLab, je crois. L'idée, c'est que vous pouvez associer certains fichiers avec certains contributeurs pour faire en sorte que si ces fichiers sont modifiés, les contributeurs soient automatiquement notifiés pour une pull request. Vous pouvez même euh, exiger que ces personnes-là fassent une pull request pour que la une review pour que la, la, la Polo Request devienne valide. Donc c'est une façon assez sympa. Vous, vous pouvez soit associer euh, des, des gens euh, vous pouvez vous associer des gens, vous pouvez aussi associer potentiellement des groupes, Et vous pouvez soit associer des chemins spécifiques, soit plutôt des, des extensions de fichiers. Si par exemple il y a une, vous voulez que votre localisation manager gère tout ce qui est les points PO et les points POT, vous pouvez faire ça, ce qui permet une relecture automatique, enfin une demande automatique de, pour faire une relecture. Toutes ces choses-là, donc c'est assez intéressant puisque ça permet de ne jamais oublier de notifier une personne qui, qui, qui doit faire quelque chose. Voilà, euh, au niveau des branches protégées, donc euh, c'est assez important de protéger un certain nombre de, de vos branches, euh, ne serait-ce que pour éviter les, les réécritures d'historique parce qu'on a oublié de créer une nouvelle branche, ce qui peut arriver régulièrement. Donc les branches protégées, ça permet d'être sûr que personne ne peut faire un push force sur, votre, sur, sur cette branche, ce qui permet d'éviter euh, des gros soucis. Euh, mais à partir du moment où une branche est protégée vous avez accès à tout un tas de, de choses que vous pouvez faire dessus qui sont vachement intéressantes aussi comme par exemple euh, imposer qu'il y ait au moins une ou deux euh, reviews euh, avant que la, la PR ne devienne valide euh, imposer que la CI euh, passe puisque sinon elle pourra dire euh, c'est bon c'est pas bon mais elle vous dira pas en fait euh, vous pouvez pas merger. Euh, enfin vous, voilà il y, y a tout un tas de, de choses que vous pouvez faire et ça vaut le coup d'aller explorer dans les options parce que c'est un peu caché dans GitHub pour, euh, pour euh, faire en sorte que euh, ben, les règles que vous voulez euh, humainement euh, mettre en place pour euh, les gens qui, qui commit euh, correspondent effectivement à ce que euh, GitHub affiche pour vous. Ce qui n'empêche pas que les admins pourront toujours euh, faire quelque chose euh, qui ne respecte pas les règles, même s'ils savent qu'il euh, faut. Euh les templates d'issues et de PR, c'est assez intéressant puisque en plus, surtout avec la, le nouvel affichage qu'il y a dans GitHub maintenant, puisque euh, ça vous ça permet aux gens d'ouvrir directement des, des issues et des PR qui sont beaucoup plus euh, scopés, euh, surtout des issues qui sont beaucoup plus directement euh, clair sur euh, ce qu'elles veulent, euh, ce qu'elles demandent, quel est le problème, etc. Et en demandant directement à l'utilisateur quelles sont les, euh, les informations dont on a besoin pour d'acoguer. Donc, euh, ça, vaut, c est, c est, on, on, ça va... Dès que vous commencez à avoir un peu des issues qui s'ouvrent sur votre projet, ça vaut le coup de commencer à mettre euh, des, des templates parce que vous, vous y gagnerez vraiment beaucoup de temps. Euh, alors, là, du coup, j'avais... Niveau... Il reste 15 minutes. 15 minutes Waouh Dernière fois que j'ai fait le rundown, euh, j'avais fini à peu près là. Euh, je vais vous parler rapidement du coup du... Euh, je, je pense que j'ai vraiment été rapide. Euh, je vais vous parler rapidement euh, d'un de, dernier truc que j'avais prévu aussi, euh, qui était les hooks euh, de Git. Donc l'idée c'est que euh, c'est quand même vachement pratique de pouvoir euh, faire en sorte que, votre, que vos commits soient propres et du coup pour ça l'idée c'est de vérifier au moment où vous voulez comité euh, que il, votre commit respecte bien un certain nombre de choses donc ça vous évite la personne qui a fait ça pour le request et qui après se rend compte qu'il a oublié black et du coup il rajoute un commit qui va juste corriger black du coup ça devient un peu illisible si on regarde les commits c'est pas très très grave d'avoir un historique qui n'est pas extrêmement lisible mais néanmoins euh, c'est quand même toujours plus sympa de, de s'assurer à chaque fois qu'on commit qu'on n'a rien oublié puisque ça permet d'être un peu plus clair et surtout euh, c'est dommage de s'en priver parce que c'est très simple à faire avec git, donc git propose de base euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ce genre de choses il suffit de mettre dans votre .git slash précommit euh, un fichier exécutable et du coup à chaque fois que vous allez essayer de commiter, ce fichier va être exécuté et euh, s'il renvoie un, un, un code euh, un code 1 ou plus euh, le commit va être annulé avec un message d'erreur qui sera appelé sur euh, enfin, qui sera affiché à l'utilisateur donc c'est une, une bonne manière d'automatiser un certain nombre de checks si vous voulez mettre black, si vous voulez mettre euh, euh, les linters, etc pour pouvoir euh, valider euh, tous les commits vous pouvez le faire euh, directement à ce niveau là par contre, euh, vous ne pouvez pas imposer que des gens utilisent des hooks de précommit, parce qu'en fait, il euh, n'y a aucun moyen de dire à Git, euh, quand tu poules un repo, quand tu clones un repo, euh, prends des hooks de précommit, ça n'existe pas. Ce sera, en fait, au niveau sécurité, ce serait un peu trop compliqué, parce que pouler un repo, c'est juste pouler des fichiers. Et si on pouvait dire, euh, exécute euh, des scripts sur l'ordi de la personne qui clone, ça serait un peu touchy. Donc du coup, l'idée, c'est que c'est à chacun d'installer ses, ses propres hooks de précommit. Par contre, ce que vous pouvez, c'est proposer un hook de précommit dans votre repo et laisser la personne l'installer. Euh, et du coup euh, il y a quand même un un outil qui existe et, et qui, est, oui, qui a le mérite d'exister, mais je suis, je suis pas entièrement sûr que ce soit extrêmement ouf, mais euh, j'en profite pour en parler parce que euh, je trouve que c'est intéressant, qui vous permet en fait de, de simplifier l'installation chez les gens de hook de pre-commit. Par exemple, là dans notre cas c'est Black. Euh, la personne a juste à faire euh, pre-commit install, et il va automatiquement avoir euh, Black, euh, grâce au fichier de configuration que vous aurez mis dans votre repo, il va automatiquement avoir euh, Black qui s'exécutera en hook de pre-commit. Donc voilà, euh, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tous les outils que j'avais à présenter. Et ben, du coup, euh, ça va nous laisser le temps pour les questions. Hop. Euh, une dernière chose avant, euh, il va y avoir, si, si ces sujets-là vous ont intéressé, il y aura un atelier euh, demain après-midi, c'est ça Non, demain matin, euh, par Kevin Samuel. Euh, sur l'outillage d'un projet en Python. Donc euh, on, a, on, on a dialogué pour valider qu'effectivement on n'allait pas vous dire des choses complètement euh, inversées l'un et l'autre. Euh, ça vous permettra de mettre en application pas mal des, des outils qui ont été présentés ici et de voir comment effectivement ça marche si vous voulez vraiment les utiliser euh, sur votre projet euh, à vous. Euh, voilà. Et du coup, euh, j'ai mis les, les références sur toutes les images. Et, euh, et voilà, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je les répéterai puis y répondrai. question, C'est euh, au niveau des tests de mutation, est-ce que ça ralentit pas trop les, les tests eux-mêmes ben En fait, euh, si, par définition c'est assez lent à faire tourner, mais l'idée c'est n'est pas non plus forcément euh, d'être quelque chose qu'on fait tourner dans chaque PR tout le temps, mais plutôt quelque chose qu'on peut lancer de temps en temps pour avoir un peu une idée de, euh, de, des choses à améliorer. C'est plutôt des choses long terme que des choses court terme. Donc effectivement, s'il faut les laisser tourner dans un process pendant une heure ou deux de temps en temps, c'est faisable. C'est juste qu'au moins ça nous permet d'avoir un outil qui permet d'avoir à l'instant T une image de, de l'efficacité de nos tests. Quoi. Mais effectivement, à faire tourner dans une PR à chaque fois, c'est probablement un peu trop long. Il y avait, avait d'autres questions ouais. Euh, C'était plus sur un aspect euh, communautaire, tu, bon, tu parle de, de la documentation des readme et tout ça, que les gens euh, contribueront dans le projet. Euh, J'ai vu que tu mentionnais, euh, genre as mentionné Zulip par exemple, c'est donc là c'est plus le côté euh, discussion qu'un qu processus de production du projet, euh, dans les projets d'open source décentralisé comme ça, il y a besoin d'outillage, et donc il y a les mailing lists il y a IRC, il y a beaucoup de choses. Euh, Est-ce que tu as un peu de retour là-dessus, sur des choses que tu as vu mieux marcher que d'autres alors, la question c'est, est-ce que je connais des outils qui marchent particulièrement bien en termes de euh, dialogue communautaire autour des projets open source, qu'à part euh, les mailing lists et IRC Malheureusement, euh, j'ai l'impression que beaucoup de gens cherchent encore un peu à ce niveau-là. Il enfin, y a eu Slack qui avait un peu de succès pour euh, venir sur notre Slack, mais le fait que euh, l'inscription soit euh, soit pas facile et, et pas évidente. Discord est en train de monter un peu sur certains projets, mais, euh, mais ça reste encore assez euh, faible. Il y a eu Gitter qui a eu beaucoup de succès, mais j'ai l'impression qu'au final, plus, plus personne ne l'utilise aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pas de réponse définitive pour dire euh, « ça, c'est un problème, il faut, il faut y aller à, à fond euh, ». Mais... Voilà. Quelqu'un d'autre Eh bien, merci beaucoup. Je serai disponible pour répondre. Voilà. Merci.